Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui je vais enfin répondre à vos questions sur l'organisation. Euh, vous me demandez souvent comment tu fais pour tout faire. Je vous rassure tout de suite, je ne fais pas tout, mais j'ai quelques astuces. Donc comme vous le savez, je suis euh, maman de deux enfants de 2 et 4 ans. Euh, je suis vraiment maman euh, très proche, très fusionnelle et je passe beaucoup de temps avec mes enfants. Il y a très peu d'écran à la maison. On joue vraiment aux jeux de société etc euh, donc euh, je suis aussi une youtubeuse depuis 9 ans je fais des vidéos je fais au moins une vidéo chaque semaine je suis tra traductrice à mon compte et je suis prof d'anglais et d'espagnol auprès de euh, 6 élèves voilà voilà et d'une école j'ai une école montessori deux matins par semaine donc j'ai beaucoup de cours à préparer et en même temps, euh, donc, la vie de famille est très importante, les enfants, le couple et aussi, euh, surtout, l'épanouissement personnel. Parce que si maman va pas bien, ça va se ressentir dans toute la famille. <rire> du coup, euh, c'est aussi une de mes priorités, c'est de m'occuper de moi-même, de mon esprit et de mon corps. Je suis ce qu'on appelle une multipote. Euh, J'ai besoin de continuer à découvrir et d'apprendre beaucoup de choses. Et donc, il faut gérer toutes ces activités. Je vais vous donner toutes mes astuces toutes mes astuces pour m'organiser pour ça alors tout d'abord j'ai euh, Première première chose c'est que j'ai marqué quelles étaient mes priorités j'ai identifié mes priorités Ma priorité numéro une c'est ma vie de famille euh, surtout euh, les enfants euh, la maison le couple, tout quoi euh, ensuite numéro 2 euh, ça va être l'épanouissement personnel de maman. Alors, une et deux, ça va ensemble. Comme je vous ai dit, si maman va pas bien, je vais vite m'énerver et la vie de famille va se dégrader. Donc, c'est important, tout, tout comme le papa. Du coup, euh, c'est important quand même de passer du temps pour soi. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir du temps pour lire, pour apprendre le piano, pour faire mon sport et pour m'épanouir professionnellement j'ai fait une rupture conventionnelle et donc là je suis micro-entrepreneuse et donc j'ai trois activités je suis créatrice de contenu de enfin, je crée du contenu sur youtube je suis traductrice et prof d'anglais et d'espagnol euh, De l'élément non même pas du, du de la maternelle jusqu'au lycée <rire> voilà voilà alors jusqu'à la terminale alors voilà euh, Donc c'était mes priorités j'ai toujours été passionnée de langues, donc j'ai toujours voulu travailler dans les langues. J'ai toujours voulu découvrir plein de choses et partager le savoir que je, que, que je, que je découvre. Donc C'est pour ça que j'avais créé cette chaîne YouTube. Et j'ai toujours besoin de euh, m'épanouir aussi physiquement, de faire du sport. J'adore le sport, j'adore le, le défi, les challenges. Donc j'ai besoin toujours de ça et d'apprendre des nouvelles euh, facultés. J'adore apprendre des langues et j'adore aussi... Euh, Apprendre des techniques de développement personnel ou de développement euh, mental, etc. Ou d'apprendre un peu plus sur notre corps humain, la géographie, l'histoire, bref, tout m'intéresse. <rire> du coup, ce sont mes priorités. Ça fait partie de mes priorités. Pour pouvoir tenir ces priorités, il faut aussi tenir des principes. Donc, même si donc, je suis micro-entrepreneuse, ce qui veut dire que en ce moment, je cumule trois travail à temps partiel, mais je me suis mis des limites. La vie de famille reste une priorité numéro 1. Alors, je me suis mis que je ne travaille pas le week-end, pas de boulot le week-end. Et les lundis, mardis, jeudi et vendredi, je ne travaille pas après 4 heures, puisqu'il faut que j'aille chercher ma fille et après je suis full-time maman. Et le mercredi, je ne travaille plus après 7 heures, l'heure où se finit mon dernier cours le soir. Voilà, voilà. <rire> Donc, en gros, si j'ai des traductions, c'est très, très, très rare que je vais accepter de devoir travailler le week-end. Ça m'est arrivé deux fois. C'était des traductions en urgence et qui allaient me rapporter quand même beaucoup d'argent. Et du coup, après consultation, on s'est dit « Ok, ça vaut peut-être la peine de travailler deux heures le samedi. Euh, ça va nous permettre de faire ceci ou cela ou telle activité. C'est pas mal. » Donc, voilà. Ensuite, ensuite, je vais vous donner, donc ça c'était priorité et principe, Et maintenant, je vais vous donner mes trois outils pour l'organisation. Premier outil, j'utilise mon bolet de journal, comme vous le savez. Euh, donc j'essaie de le faire le plus, euh, le plus minimal possible maintenant. Je perds plus mon temps à décorer parce que maintenant je fais du piano. <rire> donc voilà, mais je, veux que ce, je voulais quand même que ce soit assez agréable à utiliser est euh, clair. J'ai essayé plusieurs euh, spreads différents comme ils disent, euh, mais je reviens toujours à celui-là qui est pour moi le plus clair et le plus simple. Donc j'utilise des spreads à la semaine. Et qu'est-ce que je note dans mon bullet journal Je note surtout deux choses, on va dire, euh, au quotidien. Euh, donc déjà, je prépare le dimanche soir, je prépare le, les fameux jours, lundi, mardi, mercredi, euh, ça prend deux minutes, même pas. Et après, je vais noter les rendez-vous. Et les to-do list. Donc si par exemple le mercredi j'ai rendez-vous chez le pédiatre pour un vaccin, le lundi je vais mettre aller acheter le vaccin. Euh, toujours deux jours à l'avance pour le vaccin, au cas où s'ils n'en ont pas, ils peuvent le faire venir pour le jour d'après. Bref, euh, je mets tout. Euh, déclaration de d'URSA, déclaration euh, de, à Pôle emploi, déclaration, tout ce qu'il faut faire. Euh, appeler la banque, appeler si, appeler machin, tout est là. Comme ça, euh, mon cerveau n'est pas parasité par ce genre d'infos et je peux les noter. Vous allez me dire, oui, mais euh, comme tu le prépares le dimanche, la semaine prochaine, c'est pas marqué. Comment tu fais J'ai un ce qu'on appelle un, un future log. Euh, ici, je mets les rendez-vous qui sont déjà, euh, qui vont venir. Donc, euh, le 2 mars, je sais que j'ai dentiste. D'ailleurs, je viens de rajouter le 2 mars à 15h, il y a pédiatre. Bref, et voilà, voilà. Donc, c'est comme ça que j'utilise mon bullet journal. Si vous voulez une vidéo un peu plus en détail, un peu plus... Euh, les particularités, ce que j'ai testé, ce qui fonctionne pour moi, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Dites-le moi, je peux vous faire une vidéo dédiée spécialement à mon utilisation du bullet journal. Ensuite, ce bullet journal, il va aussi me permettre de bloquer les euh, des heures dans mon calendrier. Donc ça, c'est mon deuxième outil d'organisation. Un peu comme à l'école, on avait des horaires. Euh, le vendredi matin, de 8h30 à 11h30, on avait maths, machin... C'est un peu pareil, euh, avec les différents euh, travaux, enfin, emplois que j'ai. Je sais que le mardi matin et le vendredi matin, jusqu'à midi et demi, je suis à l'école Montessori, donc ça c'est full. Euh, le mercredi après-midi, à partir de 1h jusqu'à 7h, je donne mes cours à, des, des, des cours à domicile aux élèves, donc je me déplace par par-ci, par-là. Par euh, et euh, donc ça c'est déjà des blocs. Qui sont bloqués pour l'emploi-travail de, de prof. Le mercredi matin, c'est YouTube Hello, on est mercredi <rire> Donc, le mercredi matin, c'est YouTube pour filmer les vidéos. Et le jeudi matin, euh, j'essaye de monter la vidéo si je n'ai pas fini, bien que celle-ci ne va pas prendre beaucoup de temps à monter. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. Euh, ça, c'est une autre astuce c'est que je fais des choses assez euh, simplement pour me gagner du temps et pour pouvoir faire plus de choses. Alors, euh, ensuite, mon fils est chez la nounou, les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin jusqu'à midi et demi. Ça nous aidait parce qu'à la base, on avait besoin que les mardis et vendredis matin parce que j'étais à l'école Montessori. Et à la fois, on s'est dit, c'est bien de l'habituer aussi les lundis et les jeudis, comme ça, il est déjà habitué pour l'école. Donc ça, ça l'habitue. En même temps, moi, ça me libère les lundis et les jeudis matin. Les lundis et les jeudis matins, en règle générale, je vais faire ce qu'on a, en, en anglais, ils ont un mot qui s'appelle « errands ». Et c'est exactement ça. Tout ce qui est course, euh, aller-retour, euh, rendez-vous médecin, rendez-vous mairie, administratif, je vais les caler à ces moments-là, quand c'est possible. Le médecin, ce pas toujours possible. Hein. Le pédiatre, il nous dit une heure, on dit « OK <rire> ». Mais voilà, en général, je vais chercher ces, ces moments-là. Euh, si maintenant, il n'y a rien à faire à ce moment-là, tant mieux. Je vais en profiter pour lire encore un peu plus un livre, faire des recherches pour tel ou tel sujet, euh, faire un peu plus de sport. Le sport, en général, c'est le matin. Euh, dès, que je, dès que je reviens de la nounou, je fais mon sport. Euh, les lundis, mercredis et vendredis matin. Euh, voilà. Mais mardi, vendredi, je ne, je ne peux pas. Voilà, voilà, et je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Donc voilà, j'ai établi en fait, euh, j'ai bloqué des horaires. Par exemple, pendant l'heure de la sieste de mon fils, je récupère mon fils à midi et demi, après on prend le temps de manger, vers 2h, de 2 à 4h, il dort. Tous les jours, de 2 à 4h, il dort. Donc du coup, de 2 à 4h, moi ça m'a permis, le vendredi de 3 à 4h, je donne des cours de français français, euh, depuis ma maison sur Skype à des Américains. C'est 6h du mat pour eux là-bas. Yeah ils sont bien réveillés pour parler français. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je cale ça. C'est à ce moment-là que je peux caler euh, des, des montages vidéo si je n'ai pas fini. Parce que du coup, je mets mon casque et c'est bon. Les pratiques, la pratique de piano. J'essaye de faire euh, 3 à 4 fois une demi-heure de piano par, par semaine. Euh, bien qu'en général, le piano, c'est après manger, une fois que j'ai nettoyé la cuisine. Quand ils sont en train de jouer avec leur, euh, leur père. Je vais vite faire du piano dans la chambre, si mon fils ne m'entend pas, sinon il me rejoint, bref. Euh, donc ça, ça cale déjà le sport, les cours, euh, les YouTube, ça cale aussi euh, le, le piano. Euh, niveau sport, donc je vous ai dit, je fais du sport le lundi, le mercredi, et le vendredi matin et tous les soirs. Après avoir endormi les enfants, je prends beaucoup de temps à les endormir, une demi-heure, voire une heure. Euh, je reste avec eux, on écoute des histoires, ils ont une petite boîte à histoires qu'ils adorent, on se fait des gros câlins, ils ont besoin de leur dose de maman. Je suis bien mon fusionnel, moi aussi j'ai besoin de leur dose de, de mes enfants. Et donc après, du coup, je suis comme restée bien au chaud, je suis calme, et du coup, ça me permet de faire mes petits abdos, mais surtout de bien m'étirer. J'essaye de m'étirer tous les soirs. Et euh, voilà. <rire> et du coup, aussi, vous allez me dire, oui, mais ta traduction, tu le calcans alors la traduction, ben, je le cale justement, euh, soit pendant les siestes. Du coup, cet outil me permet, enfin, le bullet journal me permet de voir justement quand est-ce que je suis dispo. Donc quand on va me demander un travail de traduction, je vais voir le nombre de, de pages, le nombre de mots. Et on me demande toujours quand je peux le fournir. Si c'est vraiment urgent, du coup, je vais voir. Mais j'ai toujours mon, ma, mon principe de ne pas travailler le week-end. Euh, donc euh, je ne compte pas les week-ends. Donc voilà, c'est des trucs qui se travaillent comme ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Euh, pareil pour YouTube, normalement, toutes les vidéos sortent le mercredi. Sauf en cas de grippe généralisée, comme j'ai eu la semaine passée. Donc cette vidéo va venir jeudi. Oui, bon, ben voilà. Euh, D'habitude, j'ai une vidéo en, en rabe pour la semaine d'après. Bon. Et, euh, et voilà, j'ai aussi planifié en fait toutes les... J'ai toujours 5-6 vidéos en tête à faire faut que je les filme mais j'ai déjà le sujet ce qui me permet de faire des recherches pendant mes petits coups de, de, de, de, de vide on va dire je fais mes petites recherches et le, le ménage tous les soirs euh, quand on a récupéré ma fille en général on rentre vers 5 h on joue un peu et après je leur demande de ranger leurs jeux après manger je nettoie la cuisine euh, tous les matins on fait notre lit forcément euh, donc on se lève on ouvre tout on se prépare, on petit-déjeune, on se lave les dents, et après on ferme les lits, comme ça ils sont déjà faits. Donc ça, à ce niveau-là, tout baigne. Les mercredis, après avoir filmé les vidéos YouTube, je passe l'aspirateur. Et euh, pareil, euh, le week-end, j'essaye de passer l'aspirateur. Si c'est pas possible, c'est le lundi et le jeudi. C'est des, des créneaux que je remarque comme ça. <rire> euh, voilà, le lundi matin, je fais aussi des courses. Donc euh, en fait, je suis très... Comme tout est déjà prêt, j'ai déjà mes listes de prêtes. Je vais déposer mon fils chez la nounou. J'ai la voiture, du coup, j'en profite pour aller vite euh, faire des courses. Ça ne me prend 20 minutes, même pas. Je rentre à la maison et à 9h, 9h10, j'ai déjà fait les courses et déposé mon fils. J'ai plus qu'à me mettre en tenue de sport, faire mes 20 minutes de sport. Les so fit, les hits. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment faire des hits rapides et efficaces. Je prends ma douche. Et, euh, et voilà, il est 10 h et je suis parée en fait, <rire> j'ai déjà fait plein de choses en fait et du coup ça me permet de passer du temps à euh, préparer mes cours, à préparer euh, les futures vidéos, les recherches, voilà. Voilà comment je m'organise et euh, du coup ben, j'ai aussi des routines, je ne sais pas si je l'ai dit du coup, j'ai des routines. Donc les routines de nettoyage comme je viens d'en parler, les routines de stretching le soir, les routines de sport, voilà, et si maintenant on se sent vraiment pas bien, si on a la grippe ou autre, euh, pour moi le bien-être est le plus important. Du coup, on va stopper, on va écouter notre corps. Si mes enfants sont malades, euh, à aucun moment je vais hésiter. Je reste à la maison et je m'occupe d'eux. Euh, donc voilà, j'appelle les, les personnes qu'il faut et les, voilà, mes enfants sont malades. On a tous droit à des jours de, de congés pour maladie. Moi, la seule différence, c'est que je suis pas payée parce que je suis micro-entrepreneuse. Mais voilà. Heureusement, les, les, les gens avec, avec qui je travaille ont des enfants et donc comprennent, donc c'est bien. Mais voilà, voilà comment je m'organise. Je peux vous faire une vidéo un peu plus complète sur comment créer vos fameux euh, horaires de blocs, euh, comment gérer le bullet journal. Et euh, si vous voulez savoir un peu plus sur mes routines, n'hésitez pas à commenter là en dessous. Mais voilà, c'est un mix d'un peu de tout, mais c'est ce qui me permet de jongler avec tout, sachant... Dernier petit truc, donc, comme je vous ai dit, j'essaie de faire des choses les plus efficaces et les plus simplement. Donc le sport, je ne vais pas m'embêter à aller à la salle, à perdre du temps devant des machines, à attendre d'avoir la machine. J'ai cherché l'entraînement les... le plus efficace et le plus... Enfin, ce qui a fonctionné pour moi déjà par le passé, ce sont des HIIT, des High Intensity Interval Training. Et donc du coup, je fais ça 15 minutes, 16 minutes et c'est fait en 20 minutes, avec l'échauffement, en 20 minutes, j'ai fait ma séance de sport. Il suffit de le faire deux à trois fois par semaine. Et euh, voilà. Euh, c'est un peu tout comme ça, en fait. Euh, le piano, j'essaye de faire des petites séances, 20 à 30 minutes, et pas une heure, une heure et demie. Parce que ce qui compte, c'est être consistant, enfin... Euh, consistent. <rire> c'est de le faire tous les 2-3 jours, même pas tous les 1 ou 2 jours même si c'est des plus petites périodes, histoire que le cerveau réimprègne et plutôt que une fois par semaine, une heure. Donc ouais, et c'est plus facile de caser des 20 minutes plutôt que une heure. Et je fais pareil pour bah, le nettoyage. Euh, si maintenant il y a vraiment euh, du nettoyage, euh, je vois qu'il y a des choses qui sont sales et que j'ai le temps, je vais vite les nettoyer. J'avais cette porte qui était sale, et il y avait eu, je sais pas, ils avaient renversé un truc dessus les enfants. Mais je l'ai nettoyé. Plutôt que de le voir s'accumuler et après de voir tout nettoyer, j'essaye de faire petit à petit. Euh, donc, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Pareil avec les lectures. Bon, déjà, je suis en train d'apprendre la technique de lecture rapide. Du coup, ce qui va me permettre de gagner du temps dans les lectures. Sachant qu'une fois qu'on a appris à lire rapidement, on peut aussi lire plus lentement si on veut savourer le moment. Mais euh, moi, j'ai... Avec ma chaîne et euh, par mon travail en école Montessori, j'ai pas mal de livres à lire. Et donc, du coup, c'est quand même des gros blocs à lire. Et euh, c'est des choses qu'il faut que j'avale l'information assez rapidement pour pouvoir la mettre en pratique. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment un livre à, savour, à savourer. Ça, C'est un livre à aspirer à la connaissance et la mettre en, place, en pratique. Donc là, la lecture rapide va être très, rap, très utile pour moi. Voilà, je recherche des choses qui me sont utiles. Euh, voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolée, ça a été un peu beaucoup blabla après. Mais voilà, j'espère que ça va, ça vous a inspiré. Déjà, première étape, faites vos priorités. Qu'est-ce que vous avez envie de faire Et quels sont les principes auxquels vous n'allez jamais euh, passer la limite Vous voyez ce que je veux dire Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aimer si vous avez vu cette vidéo pour qu'elle puisse être propagée à mes autres abonnés. Parce que l'algorithme YouTube ne propose cette vidéo qu'aux mille premières personnes. et si personne n'aime ou pas grand monde n'aime, elle n'est pas proposée aux 40 000 autres. Oui, c'est comme ça. Allez, ciao